Si, bonjour à tous, alors euh, donc moi je m'appelle Mehdi Radadi, je vais vous parler un peu de Django et Docker Compose. Comment est-ce qu'on peut utiliser les deux Oui, pas de souci. Alors, euh, alors moi je suis, euh, donc je suis développeur full stack chez NovatoPo, euh, je fais pas mal de Python, un peu de Django et j'ai aussi fait euh, un peu de Vue. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles je présente entre autres Docker Compose, c'est que je me suis pas mal intéressé aux problématiques qui sont associées à tout ce qui est CI, intégration continue, etc. Et euh, bah, je vais vous en parler pendant cette conférence. Alors rapidement, Nova c'est un peu. Vous... C'est une petite start-up parisienne qui vous permet, si vous cherchez euh, à faire des activités sportives dans une ville, et ben, vous pouvez utiliser notre site. Ça vous permettra, de, bah, par exemple, je ne sais pas, moi je veux faire euh, de euh, l'escalade à Bordeaux. Et ben, ça, ça, vous, ça, vous, ça va vous trouver euh, les endroits et les professionnels qui sont euh, à Bordeaux et qui vont vous permettre de. Euh, comparé en fait, ça vous évite d'ouvrir plein d'onglets et ça vous propose juste les professionnels et puis vous regardez la description, les, éventuellement les reviews qui ont été faites. Alors, excusez-moi, donc euh, en, enfin, des chiffres assez rapidement, euh, donc euh, Novatopo, ça représente actuellement à peu près 800 activités en France, Il y a, euh, on a à peu près entre 30 000 et 40 000 visiteurs par mois et on est à peu près en relation avec 47 000 professionnels. Donc pour, le, pour la présentation, donc, en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai travaillé dans une entreprise précédente où on avait une stack technique un peu euh, énorme. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de projets en parallèle qui utilisaient tous des euh, bah, des stacks complètement différentes. On avait du Kubernetes, on avait des Makefiles pour lancer des projets de, de tests, on avait des, des, des, du code Python qui lançait des, des conteneurs Docker à la volée pour les tests d'intégration. Euh, à des endroits, on déployait sur, du, sur, la, sur une machine, d'autres c'était dans du cloud. Enfin, c'était vraiment un peu, un peu compliqué. Et à côté, bah, moi, je bossais sur des projets personnels et je me suis posé la question bah, si je voulais justement euh, reprendre un peu euh, ma stack. Et essayer d'harmoniser un peu tout ça pour essayer justement de ne pas avoir tout ce, toutes ces technologies qui se battent les unes avec les autres et qui sont toutes différentes, comment est-ce que, bah, est que j'aurais fait bah, J'ai choisi d'abord bah, Django. Pour, euh, ce, alors est-ce que tout le monde connaît Django dans la salle ou pas du tout Ceux qui ne savent pas, euh, levez la main, ça, ça ira plus vite. Très bien. Bon, bah, pour ceux qui ne savent pas, Django, c'est un framework web qui euh, permet de faire un tas de choses qui peut potentiellement être un peu lourd comparé à d'autres frameworks web Python, mais il a l'avantage de marcher très bien et d'être vraiment très très robuste. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire l'application. Ensuite je me suis dit bah, moi je vais choisir d'utiliser Docker pour déployer mon application et puis pour la développer, donc on en reparlera un peu plus, un peu plus en détail tout de suite après. Pour euh, tout ce qui est euh, l'orchestration, donc euh, comment les conteneurs euh, et comment mon application va discuter avec le reste du monde, j'ai décidé de passer par Compose, Docker Compose. Et ensuite, bah, justement, je voulais garder ce qu'on avait, euh, les bonnes pratiques qu'on avait là où, euh, donc là où je travaillais, avec bah, l'intégration des le, les tests en continu et, euh, bah, si possible, euh, le déploiement en continu, donc pour ça, j'ai utilisé GitLab CI parce qu'il est vraiment très pratique, mais il y en a d'autres, hein, si, si jamais vous connaissez, enfin, c'est Jenkins, Circle, un. ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et ensuite, j'ai utilisé bah, Digital Ocean pour, euh, pour tout ce qui était déploiement, donc euh, l'host. Donc on va commencer rapidement un peu, à, on va commencer par du Docker, pour vous rappeler un peu... Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde... Encore une fois, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Docker ou est-ce que vous avez une idée Ceux qui ne savent pas, moi je veux bien... Euh, pareil... Euh. Ok, super, bah, très bien. Ça veut dire que la première partie va servir de piqueur de rappel. Et ensuite, on va passer sur tout ce qui est bah, compose et euh, comment est-ce qu'on s'en sert à la fois euh, pour l'intégration continue mais pour aussi euh, le déploiement continu. Et ensuite, euh, j'ai quelques petites remarques sur les sur les réflexions que j'ai pu avoir au cours de, euh, de la création de cette euh, application. Donc, alors déjà Docker. Donc Docker c'est euh, une technologie qui permet de, euh, de déployer des applications. Donc ça permet, plein, ça permet plein de choses parce que ça permet d'avoir euh, un environnement qui va être complètement isolé de tout le reste, c'est-à-dire que au lieu... par exemple pour ceux qui font du Python, euh, on, a, on a comme bonne pratique normalement de ne pas faire un pip install sauvage euh, au niveau du système. Normalement on fait un, on fait un environnement virtuel, c'est un peu mieux, ça permet bah, justement d'isoler euh, les projets des uns des autres et pas avoir des dépendances qui commencent à, à polluer les autres projets. Bah, là c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir euh, juste levé l'environnement le, virtuel qui va être pris euh, comme isolation, on va prendre carrément une sorte de sous-système. Donc pour ça en fait c'est pour ça que c'est assez pratique, parce que ce, ce, ce, on construit quelque chose qu'on appelle une image et c'est cette image qui va nous permettre qu'on va pouvoir balader un peu partout, Donc autant en développement que en prod. Donc euh, l'une des, des particularités de Docker, et ce qui fait que c'est aussi très pratique, c'est qu'en fait il y a un registre un peu comme, le, un peu comme GitHub. C'est-à-dire qu'on peut complètement comiter euh, les images comme du code, ce qui permet de vraiment voir bah, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on en fait. On a euh, plus ou moins les mêmes commandes que euh, ce qu'on va faire avec Github, donc euh, push, pull, euh, ça marche pareil, bah, je, veux, je, veux, je, veux, je veux uploader une nouvelle image, bah, je, la, je, la, je la push, je veux, la, je, veux la récu, je veux récupérer, je sais pas moi, l'image de Django ou l'image de Postgre, bah, je vais dire euh, docker, pou, docker push, pull, pardon, de, euh, du nom de l'image dont j'ai besoin, et ce qui permet du coup d'avoir, euh, que tout le monde puisse travailler sur les mêmes images au même moment, à la fois au niveau du dev, au niveau de la CI, et au niveau de, la, de, de tout ce qui est bah, les, les environnements de production. Euh, donc, bah, par exemple, les, les registres qui existent, bon, on a Docker Hub. Enfin, souvent, si vous allez voir des images open source, vous allez euh, souvent tomber sur Docker Hub pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, alors, Docker, lui, se base sur un système d'images. Et pour construire cette image, on va utiliser ce qu'on appelle un Dockerfile. Un Dockerfile, globalement, c'est un fichier texte avec assez peu de format, assez peu de, format de formatting, mais euh, ça a l'avantage de euh, décrire assez précisément comment est-ce qu'on construit, est qu construit notre image, qu'est-ce qu'il y a dedans, fondamentalement. Donc bah, on part à chaque fois. Euh, en fait il y a un. Pardon. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois le... on va avoir des exemples de Dockerfile après mais on part toujours d'une image, donc on a toujours le haut du fichier qui commence from image. C'est à dire que là ça va être l'image de base sur laquelle on va s'appuyer. Et cette image ça peut être bah, Debian, ça peut être Alpine, ça peut être par exemple une image, une image qui a déjà été créée par quelqu'un d'autre. Donc ça pourrait être une image Django, une image Python, une image Node, enfin un peu, un peu tout ce qu'on veut. Et ensuite on va pouvoir ajouter nous ce dont on a besoin dans notre image, donc par exemple ça va être des, en, des variables d'environnement, ça va être par exemple des dépendances système, ça va être euh, bah, copier des fichiers euh, au hasard euh, de votre application euh, dans l'image pour qu'elle puisse fonctionner, etc. Et alors la petite particularité des Dockerfiles et qui fait que c'est assez pratique, c'est que, euh, en fait, euh, comme ce que vous pouvez voir euh, à l'écran, c'est qu'il euh, y, y, y a un système de couches. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, vous êtes en train d'éditer un Dockerfile, vous touchez pas au premier, euh, au premier, euh, donc là vous touchez pas à ça et juste vous rajoutez des commandes dessous. Ben en fait ce que va faire, ce que va faire docker c'est qu'il va mettre en cache toutes les premières instructions et donc quand vous allez lui dire de reconstruire l'image avec un docker build, ben en fait tout ce qui est là là il va pas le reconstruire, il l'a déjà en cache. donc en fait juste il passe il passe dans les premières lignes et il va aller toucher et modifier euh, la suite c'est pour ça que c'est aussi, il faut par exemple, si vous, bah, typiquement si vous avez des dépendances système, c'est mieux de les mettre en haut du fichier. Parce que si à chaque fois que vous, vous, rajoute, vous changez quelque chose, en fait les fichiers qui vont le plus être modifiés et changés sont, sont mieux dans les couches en bas du fichier parce que c'est ce qui a priori va être reconstruit le plus souvent. Et donc une fois qu'on a construit notre image, bah, on va pouvoir réutiliser le registre qu'on a vu juste avant. On va dire bah, par exemple, euh, je, viens de, je, viens de merge, euh, je viens de merge une fonctionnalité euh, dans le... Dans mon application, je vais reconstruire l'image et ça veut dire que bah, tous mes collègues ils vont pouvoir avoir à disposition euh, la nouvelle image. Donc ils vont pouvoir l'utiliser directement. Mais ce n'est pas vraiment. En fait, ce pas l'image qu'on utilise pour le développement. L'image, c'est le, le canevas de base. Ce que Docker, lui, euh, utilise et ce qu'il fait quand on fait par exemple un Docker run, ce sont des, des conteneurs. Et en fait, les conteneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent. Ils se basent sur l'image et ils vont utiliser bah, par exemple des, euh, des commandes qui ont besoin d'être lancées au lancement. Et donc en fait, les conteneurs, c'est ce qui va nous permettre bah, de faire, euh, de lancer nos applications. Donc par rapport à Django, si on revient sur euh, un Dockerfile, est-ce que vous voyez bien Oui, c'est bon, pas besoin de plus gros. Super. Alors, donc là, par exemple, c'est un Dockerfile un, euh, un peu naïf qu'on peut, euh, qu peut faire en première approche pour, euh, pour du Django. Donc euh, là, on voit que par exemple, l'image qu'on va utiliser, c'est celle qui est en Python 3.7 Alpine. Alors Alpine, pourquoi Parce que bah, c'est plus pratique, c'est un petit peu plus léger qu'une image, euh, qu image des biens associés, et qu'on euh, bah, est feignant et qu'en général, si on peut avoir des trucs plus petits à envoyer euh, soit sur notre machine, soit en prod, on va le prendre. Donc après, bah, on a toutes les suites d'instructions dont on parlait tout à l'heure, des variables d'environnement, des dépendances système, euh, on va créer euh, éventuellement des, des dossiers euh, à l'intérieur. On a, euh, bah, là par exemple, moi j'ai utilisé pour ce projet Poetry, ici, là, qui fait que ça va, récupérer les, ça va installer le, le gestionnaire de dépendance, on va, récup on va copier les fichiers du gestionnaire de dépendance, et après, on va bah, justement là, on va, installer, on va installer les dépendances directement dans l'image. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le code de notre application dans notre image. Et en fait, là, bah, notre application elle peut, déjà, elle peut déjà presque tourner. Et on a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est pratique, c'est-à-dire que bah, là, je donne, je, je upload l'image, je la donne à un collègue, ou je la donne au, à la CI, bah, ça, va, ça va tourner pareil. Exactement comme, Ça va avoir exactement le même comportement sur ma machine que sur la machine de mes collègues. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, ça permet d'harmoniser tous les environnements. Mais bon, du coup, si on revient sur celui-là, comme je disais, il est un peu naïf, parce qu'on enfin, fait des on n'a pas vraiment de, de, de besoin de prod là par exemple si on, on est, quand je dis qu'on est naïf, c'est que par exemple au moment où on copie le code, là on copie aussi euh, tous les fichiers de test, on copie euh, comme, au, pareil euh, au niveau de l'installation des dépendances, on installe euh, quasiment toutes les, toutes les dépendances à chaque fois. Et en fait euh, ce qui se passe avec, euh, avec Docker, c'est qu'il y, y a un truc qui, qui, a, qui est apparu il n'y a, a, a pas si longtemps que ça et qui est très très pratique qui s'appelle le multi-stage build. Alors le multi-stage build en fait ça, ça nous permet de passer de, de ce qu'on avait là, c'est à dire une image, avec plein de choses dedans, à essayer de la décomposer pour essayer de la rendre plus légère. C'est-à-dire qu'on va vouloir que l'image qu'on envoie en prod ne soit pas exactement la même que celle qu'on en, qu en, qu utilise en développement. Parce qu'il bah, y a des fichiers, typiquement les fichiers de test, on n'en en a pas besoin en, en, dans l'environnement de production. Les dépendances de test non plus. Enfin, par exemple, pour ceux qui utilisent Django, vous connaissez sûrement Factory Boy. Bah, Factory Boy, en, en prod, on n'en a pas trop besoin. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on split. Donc on passe d'une image unique Python base, et on passe de... Bah on va créer, à partir d'une image de base, on va créer deux images, une image de dev et une image de prod. Bon. Et jusque-là, on est content, parce que bah, c est, c est, c est, ça marche mieux. On, est, on, a déjà un peu, on a déjà quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on voudrait. Mais par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quand même un petit peu de redondance. Et donc pour pouvoir encore limiter le nombre d'étapes... Euh, et s'amuser au niveau des, des couches qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter une. On va rajouter du coup une image builder qui, elle, va récupérer vraiment tout ce dont on a besoin pour créer, créer l'image. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on va, qu va installer les dépendances de prod, qu'on va installer le, le manager de paquets, etc., etc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de cette image builder juste le v env là, qu'on aura créé. Et, et l'image de prod, du coup, elle devient super légère parce qu'en fait, elle part juste de l'image de base qui est l'image de Python avec ce qu'il y a bien dedans et on lui passe juste le véan depuis le builder. Et l'image de dev devient beaucoup plus simple parce qu'en fait, à partir de cette image de construction, on va rajouter les dépendances de dev, le, le code du projet et, les, dépendances de, et, le, et le test, les tests. Donc plus concrètement, si on revient, en fait, euh, tout ce que vous allez voir là, à chaque fois, c'est dans le même Dockerfile. C'est splitté parce que bah, c'est plus pratique pour présenter, mais à chaque fois, ça, le, ce que vous allez voir sur cette partie-là, c'est un seul et unique fichier. Donc en haut, on part de, comme tout à l'heure, de l'image Python 3. Sauf que cette fois-ci, on va la flaguer en disant euh, Python base. On lui donne un nom, ce qui va nous permettre de la réutiliser derrière. On lui donne un on lui dit que le v il est là. On crée euh, le, le, le dossier de notre application et on va pouvoir passer à la, on va pouvoir passer à la suite. Du coup, pour le builder, l'image de construction, on fait, au lieu de faire bah, from Python 3, on va lui faire from Python base. Ce qui fait qu'on part de la nouvelle image qu'on vient de créer et on va pouvoir faire bah, tout ce qu'on tout ce, tout ce qu faisait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire installer les différentes dépendances, euh, installer notre gestionnaire de paquets et, euh, faire, et installer ici juste les dépendances de prod. Donc, et du coup, l'image de dev, en elle-même, elle devient vachement plus simple. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère cette image de construction, on la flaggue à ce dev, en disant que bah, ça va être notre image de développement, et ce qu'on fait, c'est qu'on réinstalle nos dépendances de, de test, on copie le code de notre application, et là, on lui file un petit entry point, mais on, on va revenir un, peu, un petit peu là-dessus, et globalement, on a, on a fini. Et alors, la dernière, la dernière ce qu'elle fait, c'est que bah, justement, en fait, elle repart à nouveau de l'image Python-Base et elle copie depuis l'image de construction le Venv au même endroit et après elle copie le code, le code du projet, mais qui là cette fois-ci c'est pas, pas le code à la racine, c'est vraiment le, juste le code Django, il n'y a pas de test dedans. On ajoute quelques variables d'environnement et, et on repasse en Entry Point. Alors l'Entry Point en fait ce qui nous permet de faire c'est que ça, ça va être quelque chose qui va être lancé à chaque fois qu'on lance, qu lance, qu lance un conteneur basé sur cette image-là. Et donc bah, ce, que, ce que ça nous permet de faire entre autres bah, c'est de, de nous assurer que quand notre conteneur il se lance on a bien notre base de données, qu'elle est bien lancée et qu'elle existe. Parce que pour peu, pour peu que soit ce soit une base de données qui soit à côté ou qui soit même dans un autre conteneur, des fois le conteneur de la base de données il va être lancé mais en fait elle n'est pas encore accessible parce qu'elle bah, est potentiellement pas initialisée. Donc ça, ça nous permet de nous assurer que, euh, on a bien tout. Et donc l'avantage en fait c'est que, euh, ce que, ce que l'une des, des, des spécificités de ce, ce multi-stage build c'est que on, en fait comme on a donné des noms à nos images on peut en fait complètement. Si par exemple je fais docker build de, de, de, avec ce docker file là, ce qu'il va faire c'est que là il va passer par toute la stack. Donc il va construire la Python base, Python Builder, le dev et la prod. Ok très bien. Mais par contre je pourrais lui dire docker build et je pourrais lui donner un, un argument en lui disant euh, mais par contre s'il te plaît euh, arrête toi à l'image de construction ou arrête toi à l'image de dev et à chaque fois l'avantage bah, c'est que de toute façon tout ce qui est au dessus là c'est en cache donc si, si ça a déjà été lancé une fois on s'en fout ça, ça juste euh, juste ça continue donc euh, maintenant qu'on a construit une image un peu plus légère enfin pour vous donner un ordre d'idée d'ailleurs le, le entre euh, la première image enfin entre le, cette image là et cette image-là, on a divisé la taille par plus de 3. Ce qui est quand même pas mal déjà. Sachant que c'était une petite. Enfin, le projet pour lequel j'ai fait ça, c'est une petite application. Il n'y a pas encore des dépendances énormes. Il n'y avait quasiment pas de fichier de test. Enfin, vraiment, on divise déjà l'image par 3, la taille de l'image, ce qui est assez pratique. Donc. Maintenant, on va regarder, une fois qu'on a notre image Django, bah, comment est-ce que je vais faire pour lancer en fait, mon application Parce que y a, maintenant que j'ai mon, mon image, il faut bien que je regarde bah, qu'est-ce que j'en fais et euh, est-ce que je vais avoir besoin de, de services à côté. Donc, pour ça, j'ai utilisé Compose. Alors Globalement, ce qu'il faut voir, c'est que Compose, c'est un peu un, un outil d'orchestration. Ce n'est pas vraiment euh, orchestration au même sens que ce qu'on peut entendre quand on entend parler de Kubernetes, c'est vraiment du... Euh, je lui, ai, je, ai, je lui dis euh, qu'il me faut euh, tant de services, tant d'images euh, avec par exemple bah, dans le cas d'un Django il, il, je vais avoir envie d'avoir un Postgre, un Redis, euh, peut-être un RabbitMQ et puis euh, un Nginx et en fait on va, un, ça, on va expliquer à Compose comment est-ce que ces conteneurs discutent les uns avec les autres qu'est-ce qu'ils ont besoin de lancer comme commande qu'est-ce qu'ils ont besoin de, de créer alors, à leur initialisation, qu'est-ce qu'ils qu en font, comment ils discutent les uns avec les autres, et surtout aussi comment ils discutent avec le monde extérieur. Et l'un des, des avantages de ça, c'est qu'on bah, peut avoir complètement énormément de conteneurs à l'intérieur qui discutent tous les uns avec les autres, et en fait il va y avoir après une interface avec le monde extérieur qui peut être votre machine, qui peut être le inter Internet, enfin un peu tout ce qu'on veut, mais euh, ça permet vraiment de, de maîtriser quand même assez, fi assez finement. Bon, ça, ça a des inconvénients aussi, mais ça on en reparlera si vous avez des questions à la fin. Donc par exemple, un premier compose qu'on pourrait faire avec, euh, <coughs> avec, ce, avec Django, c'est que bah, on, on, pour Django on a besoin d'une application, hein, notre code concrètement, qui va être basée sur l'image qu'on a eu tout à l'heure. On va avoir besoin de Postgre, et on va avoir besoin de, de, de, de, base de, fin, de stocker nos données. Alors, euh, si on précise pas de, il y a, euh, Compose, il y a un truc qui s'appelle les volumes en fait qui sont des, des, qui permet en fait de persister un ensemble, un ensemble de données, ce qui est assez pratique parce que enfin, ce qui est assez pratique si vous en faites le choix, c'est-à-dire que là PostgreSQL si on lui précise pas de volume ici, qui lui est du coup sur l'hôte, ben, en fait euh, il va stocker ses données dans l'image, dans le conteneur. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois par exemple que vous relancez le projet avec un, avec un Docker Compose up eh ben, toutes vos données disparaissent. Bon, c'est pas grave. Fondamentalement, vous pouvez choisir que c'est comme ça, vous voulez qu'à chaque fois que vous relanciez votre, votre Compose, que vos données soient propres et neuves. C'est pas grave, c'est juste que c'est un choix et que euh, moi, j'ai préféré le mettre, mettre ça dans un volume à l'extérieur et dire explicitement quand est-ce que je voulais nettoyer la base de données. Et l'autre truc un peu particulier, c'est qu'en fait, on va monter le code de l'application dans un volume, ce qui en fait va nous permettre, plutôt que de l'avoir dans l'image, et qui, qui ne soit pas, bah, qui, est, une fois qu'il est dans l'image, le code il est, il est figé. Enfin, on ne peut plus, ça, on, va, on va pas s'amuser à accéder dans le, dans le conteneur pour aller modifier le code. Enfin, c'est. Alors, je crois qu'Intellij ne permet de le faire de, de mémoire. Je crois que PyCharm permet de faire des trucs un peu sucs, et, et, et de se connecter directement dans des, dans des conteneurs. Mais euh, moi, j'ai préféré mettre un volume. Je trouvais ça plus pratique. Donc euh, Docker Compose en fait ce que ça fait c'est que justement bah, ça utilise un docker-compose.yaml qui permet de, euh, de décrire en fait ce qu'on a. Donc là bah, je vous disais tout à l'heure on a une, un ensemble de services. Donc les services en fait ça va être les, les différents conteneurs qu'on va, qu va avoir. Donc là vous voyez qu'on a deux conteneurs. On a le, le conteneur application et on a le conteneur de base de données. À chaque fois cela, on leur dit quelle image sur lesquelles ils vont se baser. Donc pour PostgreSQL, c'est assez simple parce que bah, tu récupères la PostgreSQL 6 et puis, euh, et puis, puis, puis voilà, c'est à peu près fini. On lui dit qu'on a un volume qui est là et qu'il faut qu'il le stocke ici sur le, sur le conteneur. Et l'autre spécificité qui est assez pratique avec Compose, c'est que dans le cadre où on n'a pas d'image, en fait, on peut lui dire carrément de construire l'image. Donc là, en fait, ce qui va faire ça, c'est que si vous, à chaque fois que vous allez lancer votre compose, s'il n'a pas construit l'image, enfin s'il n'a pas il a pas déjà l'image, il va juste la reconstruire. Et donc, euh, on lui passe aussi une commande qui va, qui va lancer à l'initialisation du, du conteneur. Là, c'est un, un manage run server. Alors, euh, ça, faut pas, on ne fait pas ça en prod, hein, ce n'est pas bien. Pas bien. C est, c est, c est... Ou alors, votre site, il va tomber très vite en général. Ça ne passe pas du tout à l'échelle. Et euh, donc c'est assez pratique, enfin, c'est comme ça qu'on qu veut le faire. Et donc ce qu'on fait aussi, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il discute, c'est-à-dire que là on va dire qu'on va exposer euh, par exemple le, le port, euh, Donc en interne ça va être 8000 et puis en externe ça va être 8000. Donc là par exemple c'est un conteneur qui lui va discuter, en un, enfin qui, va, qui ouvre un port intérieur enfin, avec ce qu'il y a dans le, dans le réseau de Compose et qui si on accède en localhost 8000 il va, aussi, il va aussi être présent. Ce n'est pas précisé pour PostgreSQL parce qu'en général, euh, quand on ne touche pas trop euh, aux variables d'environnement, c'est toujours 5.4.3.2. Donc euh, bah là, c'est pareil. Et alors, le truc qui est sympa avec, euh, avec Docker Compose, c'est qu'on peut lui passer un Docker Compose.Override. Et alors, ce que fait le Docker Compose.Override, c'est quand on va lancer notre application avec Compose, si. À l'endroit où à côté du Docker Compose.yml, il y a un, un override.yml, ce qui fait en fait, c'est qu'il va prendre tout ce qui est là, là, il va prendre tout ce qui est là, il va regarder s'il y a la même chose de l'autre côté, et bah, s'il y a la même chose ou a, si c'est des ajouts, en fait, juste il, il, il, euh, il, il les met à jour. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on, si on lance ça, bah, le restart ça va être que dans le cas où c'est en, en fail, euh, ça va être l'environnement, bah, c'est plus de la prod c'est euh, du, du dev et on a rajouté un volume pour lui disant que s'il te plaît monte le code de mon application comme ça quand je vais, quand je vais développer en, sur, mon, sur mon éditeur favori et eh ben le, le conteneur va quand même monter le, le, le code qui est en train d'être modifié. Et donc ça c'est assez pratique en fait parce que d'un point de vue euh, d'environnement ça permet d'avoir que deux fichiers. Donc, un qui est techniquement pour la prod et un pour le dev parce que c'est l'override. Bon, il se trouve que celui-là, il est naïf pour le moment, mais on va voir qu'on peut faire mieux. Mais bon, on va garder, ce, on va garder ce, ce, ce, ce Compose File un peu naïf, et puis on va aller voir ce qui se passe du côté de l'intégration continue. Donc comment est-ce qu'on est qu fait Alors, pour ceux qui, en petit, petit rappel, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, concrètement, ce qu'on appelle intégration continue, c'est qu'on va, on va mettre en place un cycle de développement qui va nous permettre, nous, de développer notre application. Ensuite, on va pouvoir bah, faire ce qu'on fait avec classiquement, Donc, ouvrir des pull requests, push, pull, euh, discuter avec les collègues, prendre en compte les, en compte les, les revues, euh, lancer des tests à la fois en local, mais aussi sur le, sur le CI, et quand on va merger, on va relancer euh, les tests sur le CI, et puis après, ben, on recommence, on repoule le, le tra, les, les travaux de nos collègues, euh, on, fait des, enfin, on, fait, on fait du guide classique, mais ce qui est vraiment très important, en fait, c'est ça, c'est que là, ici, ces tests-là, ils sont à la fois en local, mais ils sont aussi faits sur le, sur le serveur l'intégration. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être GitLab, ça peut être Jenkins, ça peut être enfin, euh, drone, circle, enfin, on, en a, on en a plein. Et en général, vous en avez. Si vous n'en avez pas, mettez-en un, hein, c'est pratique, ça vous évitera pas mal de choses et pas mal d'embrouilles. Alors, GitLab en particulier, lui, ce qu'il fait, c'est que euh, il, permet, il demande un, un fichier YAML à la racine du projet qui va lui permettre de décrire en fait ce qu'il appelle des pipelines, euh, qui vont être en fait l'enchaînement le, des tests. Donc là, par exemple, ce qu'on lui dit, c'est qu'on on lui dit, bah, en fait, je vais avoir deux étapes. Je vais avoir une étape de construction et une étape de, de, de check. Et en fait, l'étape de check, après, on va voir que c'est ce qui nous permet de paralléliser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a euh, une étape de build Alors, l'étape de build, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous permettre de euh, construire notre image. Donc l'image qu'on a vue tout à l'heure, on, on va justement la construire en première étape parce que euh, bah, là, moi, le, le projet que j'ai fait, j'ai une petite application. Donc les tests, ils prennent pas très longtemps à, à tourner. Mais il faut voir que euh, dans, mon, dans ma boîte précédente à Polyconseil, on avait des suites de tests. Euh, vous pourrez leur demander, euh, ils se marrent déjà. C'est qu'on a, des, on a des, des suites de tests qui mettent presque une heure à tourner, même en, même en, et qui sont déjà des axes parallèles dans un seul projet. Et là, l'avantage que ça fait euh, de construire l'image en début, c'est qu'en fait, c'est la même image à chaque fois. Donc derrière, au niveau des tests, on peut paralléliser autant de fois qu'on veut le, tout, toutes les étapes d'installation, par exemple euh, pip install de, euh, de toutes les dépendances, si on ne fait pas ça, ça va être refait à chaque fois. Alors que là, bah, c'est déjà fait, on n'a plus qu'à télécharger l'image. Et alors après, pour peu que euh, les, les étapes parallèles passent sur la même machine, on va pouvoir utiliser le cache de Docker. C'est-à-dire que si on a, deux on a deux tests qui sont lancés sur la même machine, le premier va peut-être télécharger l'image, mais le deuxième... Bah, tout est en cache, donc en fait il ne va rien retélécharger télécharger du tout, il va juste lancer les tests. Et donc euh, là ce qu'on fait bah, c'est qu'on on va, on va commencer avant le script déjà par euh, s'assurer que Docker fonctionne, on va euh, se loguer sur le, le registre euh, GitLab, parce que GitLab c'est assez pratique, fournit un, un registre qui permet de, de déposer les images directement dessus, et donc en fait chaque projet peut avoir son registre, son, l'équivalent de son Docker Hub. Donc après ce qu'on fait c'est qu'on bah, regarde si on peut récupérer l'image si elle existe déjà, c'est quand même pratique, et euh, derrière, on la, ce qu'on fait, c'est que dans tous les cas, en fait, on va la reconstruire. On va la reconstruire, mais pourquoi est-ce qu'on a pull l'image d'avant C'est qu'on peut lui dire, euh, bah, si, si, si jamais euh, tu l'as, tu l'as mon image, s'il te plaît, euh, regarde le cache de cette image-là. Et si s'il n'y a, a pas grand-chose qui a été modifié, ça permet d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a déjà récupéré cette image. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour le multi-stage build, en fait, il est là. C'est-à-dire que là, le premier truc qu'on fait, c'est ça là c'est qu'on fait bah, target dev donc en fait la première image qu'on va construire c'est l'image de dev et ce qui est pratique c'est que derrière on va pouvoir euh, re, re, refaire l'image de prod parce que du coup cette fois-ci elle a celle-là elle n'a pas de bah, elle a rien en fait elle est elle est déjà elle est déjà enfin, hein, comment dire elle a rien euh, enfin c'est justement comme elle n'a pas de spécificité elle va passer dans la totalité du dans la totalité du dockerfile donc elle va passer et par le dev et par le et par la prod et alors l'avantage c'est que comme on a potentiellement récupéré l'image, qu'on on vient de reconstruire l'image de dev, de toute façon, en fait, en termes de, de couches, on va, ne on va pas toutes les reconstruire, parce qu'on les a tous, on les a déjà toutes, et donc on va juste reconstruire la fin. Et après, ce qu'on fait, bah, c'est qu'en fait, on les pousse. On les pousse et on les stocke sur le. On les stocke sur le. Comment ça s'appelle Sur le registre, et on les a aussi tagués là. Ça permet en fait d'avoir bah, le, le nom de l'image, deux points, le tag. Et le tag, bah, par exemple, ça va être, euh, je crois qu'à cet endroit-là, de mémoire, c'est le hash de commit. Donc c'est le hash de commit, ce qui permet que, euh, en fait, euh, on peut, après, on pourrait par exemple mettre en place un nettoyeur qui dit qu'à chaque fois qu'une PR est émergée, que les hashs qui sont dedans, ils disparaissent, et qu'en fait, à chaque fois, on, on récupère le, la dernière. Parce que Docker, de base, quand vous lui dites Docker pool de, par exemple, Postgre, ce qui va aller chercher, c'est post de, avec le tag latest qui est du coup la dernière image. Alors que là, bah, nous, on ne veut pas que ce soit la dernière, on veut que ce soit celle de la courante qui est utilisée pour être testée. Et alors, le, le dernier petit truc un peu particulier, c'est que bah, pour pouvoir faire ça sur GitLab, il faut qu'on utilise une image déjà avec du Docker et qu'on on on active le service Docker dans Docker, ce qui nous permet, dans une image Docker, d'utiliser les commandes Docker et de s'en servir. Donc, bah, maintenant, on va passer à nos, à nos tests, en fait. Et donc là, vous voyez... Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là on avait, on a, on avait ici là, les, les deux étapes. Bah, là on a le stage build, donc on est toujours dans le premier. Et là on a le stage toujours, on a le check, mais par contre c'est notre étape test. Et alors ce qu'on fait là, c'est que bah, tout à l'heure on utilisait euh, l'image Docker, bah, là au lieu d'utiliser l'image Docker, on va directement utiliser en fait, notre image de test. Parce que, bah, on vient de la construire, donc autant lancer les tests dedans. On va lui passer euh, des variables pour pouvoir dire, euh, pour pouvoir que notre application comprenne comment elle va pouvoir se connecter à PostgreSQL. Et ensuite, on va invoquer un script de test qui va lancer les tests dans le conteneur. Et le, la particularité par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, quand on était en local, on utilisait Docker Compose. C'est-à-dire que Docker Compose, ce qu'il faisait, c'est que quand on lançait l'application, il nous lançait notre application et notre base de données avec. Donc, au début, je parlais d'harmonisation. Là, déjà, c'est vrai qu'on n'utilise pas Compose, en fait, dans GitLab. Mais on n'utilise pas Compose, pas parce que ce n'est pas possible, parce qu'on aurait pu très bien faire euh, dire qu'au lieu d'utiliser euh, l'image de, de test, on utilise euh, une image qui a Compose dedans et on fait pareil un Docker Compose Up avec euh, n'importe euh, notre commande de test et ça aurait marché. Le problème, c'est que ce serait euh, pas efficace parce qu'en fait, GitLab, de base, propose un ensemble de services qui mettent à notre disposition des images qui sont déjà, qui sont déjà faites. Et donc, plutôt que de réinventer et de réutiliser Compose, bah, autant utiliser ce qu'eux font, parce qu'a priori, ça marchera sûrement mieux que ce que nous, on fera. Et donc, bah, par exemple, dans les services, là, on a Postgre, mais ça pourrait être Redis, ça pourrait être un Rabbit, à peu près tout ce qu'ils qu ont de disponible. Je n'ai pas tout regardé, mais il y, y, y en a pas mal. <cười> Et enfin la qualité, donc euh, là la qualité on en a deux en parallèle, ce qui se passe en fait c'est que, euh, bah, c'est une petite astuce, si vous faites 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3 avec le même nom, ce que ça fait c'est quand vous êtes dans l'interface de GitLab, ça vous permet de les avoir les trois la, sous, la, sous le même onglet. Et donc bah, là par exemple, pareil, on relance l'image de test euh, et on va, on va lui passer black et flake8 pour tester. Euh, on lui passe une URL de, de base de données parce que comme on utilise l'image, ben, il a quand même besoin d'une base de données, mais que concrètement, euh, pour faire du linting, on n'en a pas beaucoup besoin. On pourrait d'ailleurs dire que c'est un peu un overkill, parce que fondamentalement, pour faire du linting dans une image, ça ne sert pas à grand-chose. On aurait pu faire un, un guide pool ou un guide clone et euh, lancer le linting à la racine, mais bon, ça reste qu'en fait, on a déjà les dépendances dans l'image, donc on ne veut pas quand même... Euh, sinon, il aurait fallu respécifier que euh, pour euh, le, te le, le test black, il fallait juste faire un pip, euh, pip install de black ou machin. Ça, au moins, on a, on a l'image, on sait qu'on a tout ce dont on a besoin dedans, et c'est bon. Alors donc je parlais de, on parlait avec les tests d'invoke. Alors invoke c'est une petite librairie Python qui est assez pratique qui globalement euh, permet d'automatiser un certain nombre de choses. Alors au départ ce que j'avais moi c'était des makefiles. Donc j'avais des makefiles qui me permettent de faire euh, Docker compose up, Docker compose run, euh, Docker compose euh, down, enfin tout, tout les tout les toutes les commandes pour pouvoir lancer, euh, arrêter mon application. Euh, lancer des tests dedans, etc. Et en fait, euh, ça a fini par me... Je me suis dit que c'était dommage, parce que, en fait, invoke permettait de faire plus ou moins la même chose, mais en Python, et ce qui aussi permet derrière d'avoir un peu plus de liberté sur ce qu'on veut écrire. Donc là, par exemple, on voit qu'on a le dev qui va en fait nous permet de va lancer notre instance de développement. Donc en fait, on est à la racine du projet, on fait euh, invoke dev et puis euh, bah, ça, ça lance les ça lance les commandes qui vont bien. Euh, pareil pour le manage, c'est si on veut lancer. Si je veux lancer n'importe quel manage.py habituel, ça va faire la même chose. Et pour les tests, l'une le, des raisons pour lesquelles j'utilisais invoke c'est que je ne voulais pas que euh, les devs ils, euh, ils utilisent beaucoup de... Enfin, ils utilisent à chaque fois euh, une commande différente. Je ne voulais pas que euh, bah, en local, ce soit euh, le, un, quelque chose, que sur le CI, ce soit autre chose. Je voulais vraiment essayer d'avoir que du point de vue du développeur, c'est ah, OK. Là, ça a, raté sur mon, ça a raté sur ma CI. Bah, Est-ce que si je lance la même. Enfin, le, le, je veux avoir la capacité en local de lancer la même commande et que si ça rate sur la CI, ça rate de la même manière. Et donc là, ce que ça fait, bah, c'est que justement, comme en local, on, est, on utilise un Docker Compose, bah, si on est en local, on va lancer euh, notre commande dans l'image Compose. Et sinon, en fait, bah, ça veut dire qu'on est soit... Soit on a spécifié qu'on voulait pas que ce soit... Euh, qu on, enfin, on a spécifié qu'on était directement dans une, euh, dans une image. Soit, en fait, on est, on est euh, sur la CI. Et en fait, sur la CI, vu que de toute façon, quand on spécifie à GitLab que c'est l'image, euh, par exemple, Django Deploy, et ben, en fait, euh, lui, il va de base lancer toutes les commandes qu'on lui passe à l'intérieur. Et donc là, c'est pour ça que, que j'avais fait ça. Alors, un petit... Euh, Petite joie, c'est que quand on commence à faire ça, en fait, on se rend compte qu'il ben, faut un, un jour s'occuper des variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est un peu casse-tête, parce que des fois, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas quoi en faire. Et je ne je, je suis pas sûr que la, la solution que j'ai utilisée soit la meilleure, mais elle a l'avantage de marcher. Moi, ce que j'ai fait, en fait c'est que j'ai utilisé euh, un, une librairie qui s'appelle Django Environ, et en fait, qui permet de faire ça. Qui permet de, en fait de récupérer euh, mes, mes settings à partir de variables d'environnement. Et du coup, l'avantage, c'est que bah, du coup, par exemple, euh, pour le pour le pour, pour euh, la CI, je peux lui passer euh, tout en haut du GitLab.yml euh, les variables dont j'ai besoin. Et puis bah, moi, je peux me faire un dev.env qui correspond à euh, qui correspond à ce dont j'ai envie en local. Et on va voir on va voir un peu plus tard que quand on déploie en prod, c'est assez pratique de pouvoir de pouvoir faire comme ça. Justement. Alors, donc on va revenir maintenant à, on a à peu près à cette étape, ce qu'on a, c'est qu'on a notre, notre image Docker qui est taillée à la fois pour le, le développement et pour la production. On a aussi mis en place tout un ensemble de tests qui testent automatiquement la totalité de, de notre projet à chaque fois qu'on push sur, sur GitLab à la fois sur les, sur les, les, enfin, quand on merge que quand on, le, on ne le fait pas, et on va regarder bah, comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser euh, le déploiement. En fait, ce qu'on veut, c'est on veut exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on veut qu'après le merge, on relance des tests, et qu'après on déploie bah, sur les X environnements qu'on a. Euh, peut-être qu'on a de la prod, peut-être qu'on a de la pré-prod, peut-être qu'on a euh, X environnements, je ne sais pas, ça, ça dépendra de, de ce que vous, vous utilisez. Euh, chez vous, mais euh, ce qu'on veut globalement, ouais, c est, c est, on va se concentrer sur cette partie-là. Alors, on va revenir à nos pipelines de GitLab, et en fait, on va rajouter deux étapes. Une étape qui va faire la release, et une étape qui va faire le déploiement. Donc, ce qu'on fait pour la release, c'est un peu... Euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les images qu'on a déjà créées au début. Je sais pas, vous vous rappelez, dans la, dans la première étape de build, on a créé des images qu'on a taguées avec le hash de commit. Sauf que là, on vient de merger. Donc en fait, on les, a. On, vient, on les a, ces images, parce que les tests viennent de tourner, et donc on a notre hash de commit. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est que si nos tests passent, bah, on veut avoir la dernière version de l'application. Et donc pour avoir la dernière version de l'application, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les deux images qu'on a poussées au début, et en fait, on va les retaguer en leur disant que bah, maintenant tu t'appelles plus euh, Django Deploy euh, le H de commit, mais euh, tu vas t'appeler euh, Django Deploy Latest. Ce qui permet comme ça à nos collègues que quand ils, font, ils vont faire Docker Pool de l'image, ils vont récupérer cette dernière version. Et après, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on réupload les, les, euh, les deux nouvelles images qu'on vient de créer. Et la petite spécificité, c'est que euh, c'est des étapes qu'on a décidé d'avoir que sur master. C'est-à-dire que ça, on ne va, va pas le faire à chaque fois parce que ça n'a pas grand intérêt et que l'avoir euh, bah, le latest pour, pour la totalité des, des fonctionnalités que vous êtes en train de développer, ça va vite vous, ça va vite vous rendre fou et ça ne va pas être très pratique. Et pour l'étape de déploiement, bah, ce qu'on fait, c'est que, euh, en fait, là, moi, j'ai... On, on va voir, il y a un petit, a un petit script après qui, que j'ai fait qui nous permet en fait, de, euh, de nous connecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à se connecter sur Digital Ocean avec la clé privée. On va, et une fois qu'on va, qu va être sur le, sur le on, va, on va appeler le invoke deploy, qui va nous permettre en fait de déployer notre application. Et alors là, la, la petite spécificité GitLab qui est un peu sympa, c'est qu'on peut lui dire que euh, bah soit on peut faire de, du vraiment, vraiment on déploie en continu, de manière totale, ou en fait on ne se, se préoccupe pas de savoir si c'est manuel ou pas manuel, bah juste tous les tests sont passés, la release a été faite, pouf je déploie mon application. Moi, ce que je voulais faire, c'était quand même de garder la main et d'avoir la, la possibilité de lui dire, écoute, potentiellement, il y a de la maintenance qui est en train d'être faite, donc euh, je, vais garder, euh, je vais garder la main euh, sur le, le manuel. Mais ça reste que c'est un bouton à pousser, donc ça reste pas très compliqué. Donc, si on revient un peu sur, euh, sur notre environnement et ce qu'on va déployer, on va voir que notre Docker, notre Docker, file, il va, notre Docker Compose File il va un peu changer. Parce que euh, bah, déjà on est passé d'un compose file un peu naïf au début à quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on aurait en production. Donc on a rajouté euh, un petit conteneur euh, Nginx devant. Et après, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va le déployer. Donc euh, là, on va le déployer sur Digital Ocean. Et alors, la, la petite différence, c'est que euh, de manière générale, euh, quand on déploie, la plupart des, des, des, fournisseurs de, des fournisseurs proposent déjà des versions managées. De, de, de, des outils que vous allez pouvoir utiliser que ce soit PostgreSQL, que ce soit Redis donc oui on aurait pu complètement ici utiliser PostgreSQL au même titre que ce qu'on a fait là mais franchement ça veut dire que c'est à nous de manager la, la base de données, de faire en sorte qu'elle soit redondée etc alors qu'en fait on peut demander à Digital DigitalOcean gentiment s'il te plaît est-ce que, est que vous ne voudriez pas me, me donner une une base de données qui marche et puis bah, après vous la configurez avec les variables qui vont bien pour être sûr que euh, bah, en fait, votre compose là il est toujours euh, il accède toujours euh, au bon, euh, au, à la bonne instance. Et donc sur les choses principales qui ont changé depuis tout à l'heure c'est que euh, le compose classique qui est celui de prod, déjà il n'a il a, il a plus le build. On s'en moque du build, parce que de toute façon, il est sur le, lui, il est sur l'image de prod. Donc on lui dit récupère-moi l'image de production. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lui a passé un environnement. Donc le, le, le point 1, on lui passe les... Qui vont, qui vont en fait être créés au moment du déploiement avec toutes les variables d'environnement qu'on veut pour la prod. C'est pas comité, ça. Justement, faut pas. On peut... Euh, derrière, on a, euh, donc notre, on a rajouté notre petit, euh, notre petit Nginx, et puis, euh, bah, là, c'est pour ceux qui font du Django qui ont besoin, euh, on a rajouté des volumes pour le, les médias et les, et les fichiers statiques. Bon, mais ce qui fait qu'on a aussi changé notre, euh, notre override pour le dev, parce que bah, finalement, quand on est en prod, on est content d'avoir l'image, mais en dev, on ne l'a pas. Du coup, en fait, ce qu'on veut, c'est lui dire bah, exactement ce qu'on faisait tout à l'heure, la construire. Pareil pour le fichier d'environnement, on veut le fichier d'environnement de dev on a toujours le même volume, et ce qu'on a rajouté, c'est qu'en fait, ici, la base de données qui était ici, avant là, elle a été déplacée. Et alors, le déploiement, il se fait en, se fait en plusieurs étapes, en fait. J'ai décidé de le faire comme ça, parce que je trouvais que ça permettait de, de séparer un peu les, les, différentes, euh, les différentes couches, donc il y a un premier, en fait, qui va être qui va purement et simplement récupérer euh, bah, des variables d'environnement et créer le, le fichier .env. C'est vraiment, le, le, on met en place l'environnement dont on va avoir besoin pour la prod. Et c'est ça, c'est là justement en fait, où c'est assez pratique, parce que là, donc là c'est notre setup Django, et du coup on va avoir besoin de la, de la clé pour la prod, de l'URL la, de, la de, de la base de données, euh, les, les autres qui sont autorisés, et c'est là où intervient encore GitLab, c'est que GitLab, ce qu'il fait, c'est qu'au niveau de la, la CI, il propose d'avoir des, des variables d'environnement qui sont en fait dans l'équivalent d'un volt donc qui vont être accessibles dans la CI pour pouvoir au moment du déploiement et au moment de l'exécution des scripts mais qui ont l'avantage de ne pas être comité et qui sont normalement bah, protégés euh, à part pour vos admins, mais bon si vos admins ont décidé de faire euh, n'importe quoi, a priori euh, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une prod qui tombe. Donc une fois qu'on a, qu a fait ça on va déployer l'environnement, c'est à dire qu'on va aller faire un SCP euh, sauvage sur le serveur et déposer le fichier. Et enfin, après, on va redémarrer le service. Donc on va récupérer le nouveau fichier environnement, on va recharger les nouvelles variables d'environnement, on va récupérer les, images, les nouvelles images qui ont été faites, et on va faire l'équivalent de notre compose. On va relancer vraiment le service lui-même. Donc, pour finir... Moi, je me suis bien amusé quand j'ai fait le projet. Franchement, j'ai appris plein de trucs et euh, je trouve que c'est des technologies qui sont très intéressantes. Après, il faut faire attention, c'est que euh, bah, ça n'empêche pas de, de faire la maintenance. Enfin, concrètement, là, c'est du digital océan, mais euh, si euh, vous n'avez pas mis à jour euh, votre Debian ou votre Ubuntu avec les derniers patchs, potentiellement, vous allez avoir des failles de sécurité. Euh, ça veut dire que ça ne vous empêche pas d'aller voir comment ils fonctionnent chez eux pour... Euh, bah pour mettre à jour vos, vos, vos paquets, vos dépendances, etc. Euh, ça ne prend pas du tout en compte les migration. Il se trouve que chez Polyconseil, ils ont un truc qui, que je leur demande d'open source depuis un moment, mais qu'ils n'ont pas encore fait. C'est que euh, ce qu'on ce ce qu faisait à Polyconseil, et qui était très très cool, c'est qu'en fait on avait des migrations en étapes, donc qui en fait, on pouvait les flaguer en disant euh, pré-deploy, post-deploy ou irréversible, et ce qui permettait en fait de dire que la migration devait passer avant qu'on déploie le code, après qu'on ait déployé le code, ou en fait avant le, le déploiement du code de la prochaine release, notamment sur les suppressions de colonnes. Donc ça, c'est pratique. Et c'est vrai que là, moi, j'en parle pas du tout, mais migration, elle passe plus ou moins de manière automatique en même temps que le code est déployé, ce qui fait que, effectivement ça peut poser des problèmes. Après, c'est une première approche, ça vous permet, vous, si vous voulez regarder, si vous êtes un peu euh, curieux de ce genre de technologie, d'aller voir un peu comment ça fonctionne. Euh, je ne parle pas de sécurité, donc là, le, les variables d'environnement, c'est une solution, mais euh, ça reste que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, euh, la meilleure solution, il faut faire très attention. C'est pas parce que vous avez des images qu'il faut committer euh, toutes vos clés les clés, elles ne doivent pas apparaître. Et pareil, elles ne doivent pas apparaître ni dans, ni dans votre code, ni dans les layers du Dockerfile. Il faut voir que les layers du Dockerfile, elles ne doivent pas comprendre euh, quoi que ce soit qui peut attendre à la sécurité de votre application. Vraiment, le, le mieux, c'est... Euh, bah, là, les variables d'environnement, entre autres, elles sont gardées dans un vol, qui sont ensuite déposées sur le, sur le serveur, qui sont récupérées en tant que variables d'environnement par l'application. Alors, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Mais bon, a priori, si un hacker euh, a réussi à se connecter euh, sur, votre, euh, sur votre route... Euh, vous aurez peut-être d'autres soucis que les variables d'environnement. Euh, là, ce qui n'a pas été fait, et euh, c'est un peu dommage, mais je n'ai pas eu le temps, euh, et il y a une présentation là-dessus euh, à la Django Kong de cette année qui est pas mal, c'est sur euh, le R vérifier en fait, que mon déploiement a bien été effectué. Parce que là, ce, que, ce qui se passe, c'est que je déploie un peu à l'aveugle, et bah je ne vérifie pas que le serveur il est up, je ne vérifie pas que, par exemple, mes services, si j'avais plus que ça, en fait, je n'ai pas de, de, de, de check de santé sur, sur mes conteneurs. Donc par exemple, en fait, j'aurais pu redéployer, mais j'en sais rien, mon redis entre temps, il est tombé pour une erreur, x ou y, ou mes workers sont tombés. Et ça, je pense vraiment que, dans, en tout cas dans le cadre de, du déploiement continu, mettez en place ces checks, parce que sinon, c'est juste, c'est dommage. Et euh, la dernière question, c'est Kubernetes. Alors, L'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas utilisé, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à l'entrée que Compose. Enfin, Compose, vraiment, c'est euh, à comprendre. Enfin, vous avez vu, ce n'est pas non plus très compliqué. Enfin, le, le, le fichier YAML décrit assez facilement l'architecture de l'application. Derrière, si on veut un petit peu plus pousser, on pourrait même utiliser directement ce, ce fichier Docker Compose pour faire du swarm, qui est vraiment plus proche de ce que ferait Kubernetes. Mais euh, ça reste que ce que je voulais, c'était euh, quelque chose de... Je suis une, je suis une startup d'une à peut-être cinq personnes, allez, max. Je veux déployer mon application, je veux quand même quelque chose d'assez robuste et d'assez harmonieux. Mais je n'ai pas la connaissance ni le temps de me plonger dans Kubernetes et potentiellement, en fait, je même pas le business qui, qui justifie de passer autant de temps sur déployer une infra, une infra telle que Kubernetes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Compose. Mais on aurait effectivement pu faire la même chose avec Cube. Ce qui veut dire, que et dans Cube d'ailleurs, on aurait toujours le multistage, on pourrait conserver tout ça, on pourrait conserver le, le GitLab CI pas tout à fait à l'identique, mais assez proche. Ce qui changerait, ce serait bah, le, le compose.yaml qui serait devenu le, la description euh, de, dans Kubernetes avec un helm ou euh, quelque chose comme ça. Et euh, les, bah, les commandes qui seraient potentiellement assez différentes. Si vous voulez jeter un œil, il y a un dépôt. Euh, avec exactement ce que j'ai utilisé pour faire la présentation il euh, n'y a pas de serveur qui tourne actuellement donc vous ne pourrez pas les jouer avec mais euh, croyez-moi sur parole ça marche, je l'ai fait euh, le seul truc qui n'est pas présent dans le, dans le dépôt c'est la manière de configurer Océan. mais euh, enfin, vous allez voir si jamais vous voulez, vous voulez faire la même chose c'est pas non plus très sorcier globalement vous avez, une clé, enfin, vous avez la clé SSH à récupérer et, euh, et l'URL de la base de données c'est à peu près tout donc, et vous pourrez, bah, si, si ce n'est pas DigitalOcean, vous laissez avec AWS ou avec un autre, avec un autre fournisseur, il n'y a pas de problème. Mais, mais comme ça, si vous avez besoin de regarder, de jeter un œil, de voir à quoi ça ressemble, allez voir. Si vous, si vous avez des commentaires, laissez des commentaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ouais. Alors moi, je vous propose, je vais garder le micro et je répéterai votre question, parce que comme ça, ça va éviter... Euh... Exactement. Oui, je suis un développeur. Finalement, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi euh, Les 10 derniers pourcents. <rire> vraiment. Il m'a fallu à peu près... Alors la question c'est, euh, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi en tant que développeur Et euh, franchement, le, ça a été vraiment les 10 derniers pourcents du projet. C'est-à-dire que j'ai mis, j'ai dû passer à peu près 6 jours sur, euh, sur la mise en place pour avoir un truc un peu, euh, un peu euh, bien léché, si on veut. Si on veut. Euh, j'ai mis deux jours à faire euh, 90% du travail et les, les quatre derniers jours c'était les, les, les peaufinages pour faire le déploiement lui-même. Parce que GitLab je maîtrisais déjà un peu donc euh, franchement faire les pipelines c'était pas très compliqué mais euh, bah, justement toutes ces petites prises de tête sur les variables d'environnement, comment je les récupère euh, comment est-ce que je me connecte sur le serveur etc. c'était des choses avec lesquelles j'étais pas familier et donc bah, j'avoue que c'est là où j'ai eu le plus de mal et surtout que c'est un peu plus compliqué à tester parce que bah, comme je voulais tester vraiment la totalité j'ai fait du, du SSH à la main sur le serveur pour voir et pour, pour vraiment faire un peu bah, ce qui avait été fait, euh, enfin qu'est-ce que j'allais mettre dans mon, dans mon script de déploiement. Mais c'est vrai qu'après, passer un moment ce que je voulais voir c'était vraiment bah allez, je, je lance la totalité du, de la CI et je vois si ça marche. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui manque dans le, dans le projet, c'est effectivement un feedback de développeur. Alors ça, en fait, euh, SonarCube ou quoi que ce soit, ça dépend complètement des axes que vous voulez définir. Enfin, moi, c'est vrai que si, euh, si je devais m'en servir demain, euh, j'ajouterais de cou enfin, la couverture, j'ajouterais euh, potentiellement plusieurs axes, euh, enfin, j'ajouterais beaucoup de choses. C'est juste que là, c'est vraiment l'idée, c'était de présenter un projet de base, qui peut être utilisé pour construire quelque chose. Après, c'est sûr que là, en termes de feedback sur les tests, il faudra faire un peu plus. Je veux bien qu'on en discute après. Je vais prendre une autre question. Sur le, le, le... Du coup, à la fin, il faut maintenir deux Docker Compose, euh, deux points entre... Enfin, Pour moi, il y a, il y a ouais. un truc qui pas... Alors, le, si... Une deuxième question pour Une, une par une, euh, une. Alors, il euh, y a deux questions. La première, c'est sur euh, l'harmonisation entre les deux environnements, les deux Docker Compose. Et, les... et la deuxième, c'est est-ce euh, qu'on peut dire quand est-ce qu'on reconstruit le cache Alors, pour la première, euh, moi, ce que j'ai ce fait, c'est que euh, j'ai en quelques. Enfin, il n'y est pas sur le projet parce que dans mon, dans mon ignore, il euh, n'y a pas les, les fichiers.env et je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est qu'en fait, j'aurais commité le dev.env qui aurait été utilisé par les développeurs, en fait. C'est le, le fichier qui est. Euh, euh, tac, tac. Celui qui est là, là. Celui-là, moi, je l'aurais comité. Parce qu'en fait, de toute façon, il n'a pas de clé secrète, il a rien, il a juste des, des, des variables d'environnement pour le, pour le développement. Ensuite, pour le fichier, pour, le, pour la prod, bah, en fait, c'est oui, bah, il y a deux choses à maintenir, mais fondamentalement, une fois que c'est dedans, on peut lui passer plus de variables, plus de choses. Ça, ça ne va pas bouger. Ce qui va bouger, c'est les variables d'environnement, mais ça, ça va être à maintenir par les développeurs au, fur, au fil de l'eau. Ça change. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de perte là-dessus. Donc euh, oui, faut il savoir, faut savoir que c'est là, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très très grave. Et euh, la deuxième question, c'était... Euh, la reconstruction du cache. Oui, la, reconstru la reconstruction du cache. Alors, effectivement, euh, si on prend toujours... En fait, ça dépend. Si tu construis toujours à partir de la même image, et par exemple, que tu ne prends pas la dernière, euh, effectivement, si tu as déjà dans ton cache, potentiellement, tu vas passer à côté de mise à jour de sécurité, mais ça c'est à toi de le faire, c'est à, à, à, à, à l'équipe de mettre en place et de dire, par exemple, toutes les semaines, on clean le cache. C'est-à-dire qu'on dit que en fait, les images qu'on a, parce que par exemple, on peut avoir un, soit on utilise Docker hubs soit on peut avoir un registre maison et on pourrait dire que bah, toutes les semaines, en fait, les images qu'on utilise le plus, donc PostgreSQL, Redis, etc., en fait, on les nettoie et on, et on force la, la reconstruction des images dont on a besoin. Après, euh, Docker Build. Et Docker Pool, on peut lui dire « no cache ». C'est-à-dire qu'on ne, ne récupère pas le cache, on peut forcer la reconstruction. Mais ça, c'est des bonnes pratiques de sécu qui, dont je ne parle pas ici, mais qui seraient en fait à faire au niveau de l'équipe. D'autres questions Oui. Ah oui, alors la question c'est à quel moment on utilise l'override ou non, alors c'est assez simple en fait, euh, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, euh, quand on déploie en prod, on copie un seul fichier, en plus du fichier d'environnement, c'est le fichier Docker Compose. En fait on ne copie pas l'override, parce que Compose ce qu'il fait c'est que de base quand on lance Docker Compose up, s'il y a un override, il le prend, c'est sûr. Et d'ailleurs, on, on pourrait lui dire, on pourrait avoir un Docker Override 2, 3, 4, enfin un X, et lui dire, forcer. on pourrait le forcer à utiliser un Override spécifique, ce qui permettrait par exemple d'avoir plus d'environnement. Je ne suis personnellement pas un très grand fan, mais c'est possible. Okay. Alors la question c'est... -ce que je réponds juste à la dernière. et, on... la dernière et la dernière. Donc là la question c'est comment est-ce qu'on fait si on après avoir mergé on a euh, bah, une erreur au moment du déploiement. Alors déjà pour voir ça, il faut mettre en place les checks que je n'ai pas fait, d'être sûr de, que, que le déploiement se passe bien. Et alors après en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut très bien mettre en place euh, soit quelque chose d'automatique, soit quelque chose de manuel. C'est-à-dire que si c'est rouge... On pourrait, bah en fait, dans les pipelines, notamment GitLab, mais Github, on pourrait sûrement faire la même chose avec les actions ou faire la même chose sur Circle. C'est que on pourrait très bien dire bah, « Redéploie-moi la version précédente » parce qu'on a encore l'image de la version précédente. Donc on pourrait très bien revenir sur la pipeline du merge précédent sur la branche de prod et dire « Redéploie ». Et c'est aussi pour ça qu'on, c'est pas mal d'avoir potentiellement deux environnements, un environnement de pré-prod qui, bah, justement, en cas d'erreur de déploiement, va essuyer les plâtres.